Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros, alors en revenus passifs ou pas, dans les univers virtuels, donc dans ce qu'on appelle la métaverse. Ça cartonne et c'est certainement la le prochain grand boom, un peu comme les NFT, etc., de la crypto-monnaie. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous l'avez compris. Aussi, pour rendre le sujet un peu plus passionnant et croustillant, l'angle que j'ai choisi, c'est plutôt de s'intéresser euh, bah, tout simplement hein, euh, sur le plancher des vaches, comment euh, les gens gagnent de l'argent dessus, pourquoi ça prend de l'ampleur, vous allez voir que c'est lié forcément, et pourquoi concrètement, parce que je suis comme vous, moi aussi, enfin je l'étais avant de m'intéresser fortement au sujet, je me demandais pourquoi acheter des, des univers, euh, pourquoi en fait jouer même euh, dans des univers parallèles, à quoi ça sert puisqu'on a une vie réelle, plutôt enrichissante, bien concrète. Donc voilà, c'est ce que je vous propose avec cette vidéo. Et euh, l'introduction a été assez longue, je pense, surtout pour les plus impatients. On démarre donc avec le premier chapitre. Alors bien évidemment, le premier chapitre qu'on va voir, c'est euh, simplement de clarifier un peu les, les définitions, en fait, parce que là, on va parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il faut savoir que c'est deux grandes catégories, mais à l'intérieur de chacune, il y en a pas mal. Et euh, tout simplement, pour vous faire la différence entre les deux, dites-vous que la réalité la réalité augmentée, comme le nom l'indique, c'est quand on augmente euh, la réalité avec des événements, des objets 3D typiquement, pour que ce soit plus clair, euh, un exemple parfait, en fait, de la réalité augmentée, c'est quand, par exemple, et ça va vous donner, en fait, une idée de l'utilité de la chose, parce que, franchement, c'est utile. Alors, typiquement, vous voulez acheter un meuble sur votre appartement, et jusque-là, on regarde les meubles, et on s'imagine, comme ça, euh, la place du meuble, du canapé dans son salon. Et bien, avec la réalité virtuelle, par exemple, vous pourrez simplement euh, regarder, donc, euh, votre salon, avec le canapé en question. Donc, vous pourrez choisir la couleur, etc. Bon, alors là, je vous ai donné l'exemple un peu euh, connu euh, du mobilier, parce qu'on a tous étaient confrontés à ça et que c'est vrai qu'on peut vraiment voir à quoi ça sert avec cet exemple là mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de secteurs qui s'y intéressent et bien évidemment euh, donc ça peut être l'enseignement c'est-à-dire que la personne fait une conférence et là on pourrait avoir les diagrammes en version 3d etc qui apparaîtraient on peut imaginer des tas de choses d'ailleurs les jeux vidéo pour les jeux ça a été très marquant J'imagine que vous avez entendu parler du jeu Pokémon Go, ça dépend des générations, mais en tous les cas, c'est la première fois qu'on avait affaire à un jeu de réalité augmentée comme ça, qui a attiré autant les foules, où simplement donc les personnes avaient accès à l'univers 3D grâce simplement à leur smartphone, c'est-à-dire que la réalité réelle, a été saupoudré d'objets 3D. Donc voilà un peu, grosso modo, c'est quoi la réalité augmentée. Euh, J'aurais pu donner des exemples bien plus percutants, comme ceux pour la médecine par exemple. Enfin, il y en a plein, dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui va faire partie de nos vies, euh, normalement. Maintenant, voyons voir la réalité virtuelle, parce qu'on en parle souvent. Alors, la réalité virtuelle, là, très clairement, c'est-à-dire que c'est pas seulement des objets 3D qui vont être placés sur la réalité, mais là, euh, ça va être vraiment un monde parallèle, un monde fictif. Et euh, en termes de crypto-monnaie, par exemple, ce que le, le, le jeu qu'on a le plus entendu parler, ça a été Decentraland, d'ailleurs, qui a cartonné ces derniers temps. Et c'est pourquoi on commence à dire, il y a beaucoup d'experts qui commencent à dire, « Oh là là, ça, pré ça présuppose... » Que euh, l'engouement va être toujours plus grand parce que les gens vont s'y intéresser et découvrir en quoi c'est important. Pour comprendre la réalité virtuelle, en tous les cas sur la, sur la blockchain, c'est pas vraiment très compliqué. Je veux dire, ça peut être très bien. Vous pouvez très bien imaginer que c'est un jeu vidéo, un monde parallèle. Donc, euh, et chaque monde parallèle va avoir ses règles, ses conditions, ses jeux, etc. Et normalement, à ce stade-là, ce qu'on peut se poser comme question légitime, c'est de se dire, mais à quoi ça sert Je veux dire, quand on joue à un jeu vidéo, classiquement, normalement, on divertit on se met à la place d'un tireur d'élite, ou qu'importe, on a des missions à réaliser, puis on se divertit, on joue. Alors que très souvent dans les réalités virtuelles, les métaverses, il n'y a pas vraiment de code, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas de vraiment de mission. C'est-à-dire qu'on a un avatar et on va se balader dans un monde et on va faire un peu les mêmes choses qu'on fait dans la vraie vie. Et ça nous amène au chapitre 2 où on va comprendre un peu à quoi ça sert. Alors, j'ai pas la prétention de vous dire à quoi ça sert parce que c'est comme si, euh, finalement, c'est comme si on se posait la question de se dire Ah oui, mais les jeux vidéo, ça sert à quoi Bah, ben, fondamentalement, oui, et juste à se divertir. Ça fait partie de nos besoins humains en fait, comme manger, aimer, etc. Eh bien, dans les jeux virtuels, dans les métaverses, ce qu'on aime bien en fait, apparemment, hein, j'ai lu quelques articles comme ça, j'ai pas fait une étude approfondie sur le sujet, mais euh, ce qu'on aime bien, c'est justement de pas être euh, vraiment dans un jeu vidéo qui est vraiment très artificiel, mais euh, essayer de flirter avec le réel, cest cest toujours notre avatar, on lui fait faire des activités, et très souvent, il va faire les mêmes activités que ce qu'il ferait dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans les métavers, ce qu'on peut faire, c'est assister à des concerts, par exemple. On peut aller au musée, etc. Des choses qu'on ferait, en fait, dans la vie réelle. Et donc, si vous vous demandez encore à ce niveau, euh, pourquoi, à quoi ça sert, eh bien, c'est comme ça, je veux dire, on peut avoir aussi besoin de, de, de faire des choses dans le monde fictif, et pas nécessairement, ou même en complément de ce qu'on fait dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer quelqu'un qui passe, sa journée, il va au boulot, il va au cinéma, etc. Mais quand il rentre chez lui, ou le week-end, il peut avoir envie aussi d'aller de, de, de, avec son personnage fictif, et de rencontrer du monde comme ça, et d'aller au cinéma, sur la blockchain, dans son métaverse. C'est des goûts, ça appartient à tout le monde, et euh, juste pour vous raconter ma vie une petite minute, j'avoue que je viens de m'essayer à tout ça, à cet univers, et je suis rentrée un peu dans le, dans le jeu. Je peux comprendre, et ça je vous le dirai dans, dans, dans l'autre chapitre, en fait dans un autre chapitre, euh, je peux comprendre en fait l'intérêt qu'il y a. C'est vrai qu'on peut Finalement se déstresser, et il y, a des choses, il y a des choses intéressantes en fait dans ce type de divertissement, mais je reviendrai plus tard. Euh, considérez ça comme en fait un type de jeu vidéo dans lequel il y a de plus en plus de personnes qui jouent. Et parce que j'oublie pas le sujet de la vidéo, c'est de savoir comment gagnent de l'argent en fait les personnes qui investissent là-dedans. Donc on passe au chapitre 3, comment les gens gagnent de l'argent dans la réalité virtuelle. Alors, faut savoir que, comme c'est la réalité virtuelle, je vous ai dit, on fait à peu près les mêmes choses qu'on fait dans la vie réelle. D'ailleurs, c'est vraiment un duplicata, sauf qu'on va être plus à l'aise parce qu'on a notre avatar, etc. Franchement, si vous voulez mieux comprendre comment on gagne de l'argent dans la réalité virtuelle euh, et dans les métaverses, dites-vous simplement, faites le parallèle avec la vie réelle, parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Question monnaie. En fait, tout simplement, n'oubliez pas que dans les métaverses, il y a des territoires, il y a des landes, alors que ce soit pour des centrales ou OVR, c'est un peu toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de calque qui est posée sur nos, les territoires réels, c'est-à-dire les pays, les villes qu'on connaît déjà dans notre monde classique. Et ces parties de terrain, en fait, sont achetées et vendues via la forme de NFT. C'est-à-dire que d'une part, il y a des personnes qui vont en acheter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent dans les marketplaces de, de ces jeux-là, de type Decentraland ou euh, OVR. C'est-à-dire qu'on va ou acheter des terrains. Et d'ailleurs, comme vous voyez, ça va de plus en plus cher. Là, je vous montre des captures d'écran où moi-même, j'ai été saisie en fait, par, le, par le gap en 4 mois le mec l'achète 10 euros, il le revend 10 000 pour vous montrer un peu l'engouement. » Et Donc il euh, donc y a des personnes qui achètent les terrains, c'est-à-dire que là, ils vont être des propriétaires fonciers sur la métaverse, et puis ils vont louer, ils peuvent aussi louer en fait, euh, leur terrain avec des personnes qui vont pouvoir créer des choses, des, des divertissements en fait, comme dans la vie réelle. Et parmi les divertissements, eh bien, on peut créer par exemple une exposition de galeries de NFT, ça se fait beaucoup. Et d'ailleurs moi-même, j'ai vu que j'y prenais plaisir à assister, et euh, vous voyez les personnes qui ont acheté des NFT par exemple, et eh bien très souvent maintenant, elles créent des expositions dans lesquelles il faut payer ça place pour regarder euh, donc les NFT de la même manière qu'on le fait dans la vie réelle. Et donc voilà elle, elle par exemple elle gagne de l'argent. En euh, louant, euh, donc, euh, en vendant des places de billets. Il y a des personnes qui vont aussi créer des cinémas ou d'autres types de divertissements. On peut aussi créer des casinos. D'ailleurs, ça se fait beaucoup sur des centrales Andes Et ça fonctionne comme les casinos en ligne, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent, jouer et de l'argent en crypto-monnaie, bien évidemment. Là où j'ai envie de vous emmener, c'est que simplement, imaginez que tout, vraiment toutes les façons de gagner de l'argent dans la vie réelle, c'est, on peut les faire, on peut les appliquer dans la métaverse. Et c'est pourquoi ça devient intéressant d'un point de vue financier. Vous imaginez bien donc là on a parlé des personnes qui font des expositions mais il ya tellement il y a, les possibles sont euh, infinis en fait on peut créer tout ce qu'on veut on peut gagner de l'argent vraiment de toutes les manières et il y a surtout une façon de gagner de l'argent qui va être la plus connue ça va être très certainement et ça commence déjà à l'être c'est à dire de vendre de la publicité de la même manière que ça se fait sur internet et dans la vie réelle c'est à dire que là par exemple si vous prenez un exemple bon moi j'ai pris mon avatar d'ailleurs que j'ai créé et euh, là je vous montre les exemple sur Decentraland, je vais vous le montrer aussi sur EVR, alors je me balade un peu dans mon univers dans la métaverse, et puis euh, qu'importe si je me balade simplement pour parler avec d'autres personnes, parce que hein, voilà, on peut discuter avec les avatars, avec les autres personnes de la vie réelle, et eh bien vous voyez bien qu'il y a des espaces de publicité. Et euh, la publicité, vous savez comment ça marche, on dit souvent qu'il faut environ voir sept fois une publicité avant d'avoir envie d'aller euh, acheter ce produit. De la même manière, c'est pas anodin si McDonald's a autant cartonné, c'est parce que tout simplement on en voit partout, il y a beaucoup de publicités, eh bien, la même, ça va être la même chose sur les métaverses. C'est-à-dire que là, les personnes qui ont des terrains ou des espaces publicitaires vont les louer à des, à des sociétés euh, qui existent dans la vie réelle. Par exemple, les grandes sociétés, les grandes anciennes, de type, je sais pas, Pizza Hut ou quoi, peuvent être intéressées par acheter cet espace publicitaire dans la métaverse parce que c'est des vraies personnes derrière. C'est-à-dire que le, le type, il a fini sa journée, il s'installe dans son canapé après le boulot et il va, il va se connecter pour jouer, mais lui aussi, il peut avoir envie en fait, en regardant la publicité de Pizza Hut, par exemple, de commander une vraie Pizza Hut dans la vie réelle. C'est ça qui est fou. Sachant en plus que les publicités euh, donc, euh, dans la métaverse sont cliquables. C'est-à-dire que, très clairement, là, je vous donne un exemple concret, que la personne, elle était venue pour jouer, et ça fait une heure qu'elle voit la publicité Pizza Hut, et ça peut très bien déclencher un effet marketing sur le fait qu'elle ait envie d'acheter Pizza Hut et qu'elle finisse par aboutir à ça. C'est pour ça que les sociétés sont intéressées par les métaverses et que de plus en plus de personnes investissent, achètent des terrains, ou cherche à les louer et à créer des divertissements, donc, ou payants, ou simplement à faire de la publicité. Et si j'insiste sur la publicité, c'est parce que c'est ça, pour l'instant, qui fait tourner un peu les métaverses et qui euh, les rend, en fait, financièrement très rentables. Alors, voilà un peu comment on gagne de l'argent, concrètement, dans les métaverses. Et vous voyez qu'en fait, même si, de prime abord, ça nous paraît assez incroyable, quand on réfléchit aux mécanismes, en fait, on se dit « bah oui, c'est tout à fait euh, possible ». Et il faut savoir aussi qu'il y a les personnes aussi qui vont euh, acheter et créer, il y a les freelanceurs en fait 3D qui vont aussi gagner de l'argent en créant des items, en créant des boutiques, etc. C'est-à-dire les, les objets que vont acheter les personnes qui possèdent des terrains. Donc c'est tout un monde comme ça qui se crée, qui devient de toujours plus grand, toujours plus riche, toujours plus dense à mesure qu'il y a de plus en plus de participants. Pause. Et donc voilà un peu l'écosystème financier, si vous voulez, des métaverses, si vous voulez savoir comment on gagne de l'argent. Alors euh, concrètement, si vous voulez investir, rien de plus simple, vous pouvez aller sur des Decentraland. D'ailleurs, le token MANA qui a explosé ces derniers temps, on peut en acheter partout. Alors voilà, en gros, disons qu'on peut investir comme ça, c'est-à-dire sur les plateformes d'échange, investir sur ces tokens-là. On peut aussi acheter des NFT dans l'espoir de, de générer des plus-values intéressantes par la suite. Et puis aussi, on peut rentrer aussi dans le jeu pour créer des divertissements ou simplement participer. Why not Alors, j'ai essayé euh, le dernier jeu ovr Alors, je connaissais déjà des centrales dans lequel j'ai vachement investi au départ sans me dire que ça allait cartonner mais vous savez euh, il y a trois ans en arrière il n'y avait pas autant de crypto que maintenant et surtout maintenant il y en a vraiment trop et beaucoup de scams au fait hein. mais euh, donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de crypto en fait sur lesquels investir j'avais investi donc j'ai pas mal euh, enfin, j'ai eu un beau retour sur l'investissement et, euh, et là j'ai investi sur ovr parce que je pense que là encore il y a beaucoup un gros potentiel et qu'on n'est encore qu'au début et donc je me suis baladée, j'ai essayé la plateforme mais on arrive au, au dernier chapitre où je vous donne simplement mon avis, et euh, où je vous donne simplement mon avis en fait, sans, sans rien de spécial. Alors par exemple, ce que j'ai découvert avec OVR, et c'est là où je me suis dit, mais waouh, franchement je vous parle sérieusement, c'est là où je me suis dit, où j'ai pris conscience en fait du potentiel de la chose. C'est-à-dire que là j'ai compris qu'il n'y a pas seulement les personnes qui jouent aux jeux vidéo qui vont être intéressées. Et par exemple, dans OVR, on peut accéder, on peut voir des DJ en live, et euh, donc là ils sont en train de travailler avec des vrais artistes en fait on peut assister à des concerts privés, pas forcément privés mais publics aussi donc euh, de DJ connus hein, ou des groupes de musique etc et comme je vous disais c'est comme ça que je me suis dit mais c'est génial très là je vous parle très sérieusement parce que, que oui ça peut avoir un vrai effet alors sans parler du fait qu'on est euh, confiné et que la situation elle est un peu particulière mais euh, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses de ce type là c'est à dire que oui moi par exemple j'aurais pas envie de me déplacer de faire des millions de kilomètres maintenant en avion pour aller assister à un concert mais j'avoue que d'y avoir accès comme ça de mon salon et de pouvoir m'approcher de, de vivre quoi dans, cette monde, dans ce monde virtuel mais avec l'artiste en question j'avoue que c'est une expérience franchement euh, très agréable et euh, j'ai essayé par la suite, donc du coup je suis rentrée dans le jeu j'ai essayé quelques jeux 3D alors j'ai euh, oui je vous ai montré mais je vous montrer des images donc j'ai acheté ce casque là, euh, d'ailleurs petite, enfin euh, je veux dire ça c'est en aparté j'ai acheté un casque pas cher ce que je voulais juste tester hein, c'est vraiment très nouveau pour moi euh, je pense qu'il faut prendre des bons casques en fait et il faut avoir aussi un bon téléphone pour que ça marche bien alors j'ai joué à différents jeux j'ai vu un peu ce qu'il y avait et euh, je suis aussi tombée sur des films euh, avec l'application Weaving, j'ai bien aimé aussi. Là, par exemple, ce que je regardais, c'était un type qui avait vécu en prison. Là, par exemple, ce que je regardais, c'était un documentaire euh, immersif, en fait, et euh, dans lequel, en fait, on, on rentre un peu avec le personnage qui nous raconte sa vie en détention. Et j'avoue, donc, j'ai porté les lunettes et on voit bien, en fait, sa cellule, par exemple, de prison. J'avoue, je vous jure que c'est vrai, que je, suis, que je me suis vraiment sentie euh, cloisonnée, en fait, euh, sans être claustrophobe ou quoi, tant l'expérience, elle, elle est forte en fait. Donc, bon, moi je découvre, je ne sais pas vous si vous connaissez ou pas, mais j'ai vu le potentiel et je me suis dit, ah oui, c'est tout à fait possible que euh, ça marche, que des gens comme moi, qui ne sont pas déjà dans le, dans le bain des jeux vidéo ou quoi, peuvent y trouver un plaisir, surtout comme je vous ai dit, pour assister à des concerts, pour, euh, pour, voilà, pour avoir des expériences comme ça de documentaires immersifs, et puis pour voyager sans avoir, sans le faire concrètement, parce que bon, très clairement, ça, ça va devenir problématique, ça c'est clair. Mais je veux dire, par exemple, moi j'ai toujours rêvé d'aller en Egypte, un truc de fou. Bon, j'ai jamais eu le temps d'y aller, mais euh, c'est vrai que là, par exemple, je pourrais, et j'ai vu sur OVR, il y a quelque chose, j'ai essayé, et on peut très bien visiter des pyramides, etc. avec ces lunettes-là ou en immersif. Ça peut être génial pour les musées, pour, euh, pour les sites archéologiques, mais c'est de la tuerie, je trouve. Parce qu'en plus, vous imaginez, par exemple, les ruines romaines, comme à Carthage, etc. Eh bien là, on pourrait les avoir avec la 3D en voyant que ça, à quoi ça ressemblait vraiment. Enfin, les potentiels sont énormes, j'avoue que j'ai découvert ça et que je trouve ça génial. Alors Autant pour les métaverses, autant pour la réalité augmentée et autant pour, euh, autant pour se divertir tout simplement. C'est pas la mer à boire comme on pourrait euh, le penser de prime abord en se disant, oui mais euh, voilà on devient de plus en plus robotique et artificiel. Non, en fait, ce sera juste quelque chose de complémentaire. On pourra accéder et se divertir dans le monde virtuel une heure par semaine, deux heures par semaine sans pour autant se déconnecter de la vie réelle en fait tout simplement. Il n'y a pas forcément de choses négatives, c'est pas vraiment terrifiant en soi, surtout si on voit l'utilité de la chose. Donc c'est comme ça que je finis cette vidéo. Alors euh, je vous donne euh, des liens, sachant que je vais certainement faire des tutoriels si ça vous, si ça vous dit, vidéo sur decentraland et OVR, que vraiment sur le coup je mise beaucoup. Et euh, d'ailleurs j'ai écrit un article hein, si ça vous dit, pour savoir comment ça marche bien OVR, etc. et dans Descentraland, et si vous voulez investir dessus, parce que vraiment les NFT, les, les métaverses. C'est le futur. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de regarder ces vidéos, de m'encourager avec vos super messages. Euh, ouais, ça fait du bien. Euh, bon, sans être vaniteuse ou quoi, ça fait du bien à l'ego. Même si je suis pas dupe, hein. Je sais très bien que vous êtes sympa quoi, de le dire. Donc voilà, je vous remercie et euh, prenez soin de vous. On se retrouve avec d'autres vidéos. Ciao